Ah j'aime bien du casse franchement ça peut faire des choses assez folles. Le toc... Rodera c'est très fort c'est sûrement le meilleur des 4 ici. Le Rodera était le meilleur. Mais euh, Rodera est moins drôle qu'asse du je trouve. Oh waouh, ah super. Hein. Ah super bah on a le token au début ça change pas mal la donne parce qu'on va pouvoir faire 3 on 3 vendre notre token et pouvoir pour avoir tout de suite de la tempo euh, ce qui va nous permettre d'augmenter de baisser notre notre buddy après on va perdre le combat 1 2 et 3 parfois 4 donc on peut perdre un peu de mana sur le buddy Mais bon, on, on rattrapera avec la tempo, donc c'est pas si horrible. Ah, dommage. On peut gagner parfois avec la 2-2, enfin, à égalité. Si on n'a pas de token, tu fais quoi Bah, pareil. Tu fais pareil, sauf que t'as pas de token. Après, tu peux faire des classiques. Là, c'est juste que j'ai envie de forcer la 3 3 Mais, le truc c'est que là, avec le token, si la taverne 2 est bonne, je fais quand même la 3-on-3. Alors que dans une classique curve, c'est-à-dire avec un truc non-token au début. Si la taverne 2 est bonne, tu vas l'acheter. C'est la différence. Voilà, lui va nous retaper. Il n'y a pas Murloc, mais il y a LM dans cette game. Vous vous euh, J'aimais bien quand tu faisais des petites séances coaching. Tu as prévu d'en refaire prochainement euh, Ouais, je pense. Bah, en général, j'en faisais une à deux semaines avant que l'extension euh, BG sortait. Donc là, vu qu'elle va sortir à peu près mi-mai, je pense que à partir de début mai peut-être, on peut commencer à... Ouais, typiquement, cette taverne, elle est pas mal. Alors ça et ça c'était des bonnes cartes, mais bon là nous on va forcer, mais... Alors on force pour deux raisons. Comme vous les voyez. En gros on force pour... Je vous aide un peu. Parce que... Euh, bah parce qu'on a décidé avec le personnage. Voilà, exactement, comme Naël. Voilà. Donc avec le personnage, avec le, le départ, on va un peu forcer la 3 3 Et en plus de cela, euh, alors après, on force la 3 3 ça dépend. Si vraiment, la ta 22, il y a tout de suite un triple et tout, bon, on est pragmatique, mais... Euh, mais voilà, aussi Milouz. Milouz, il est dur à battre. Alors, en vrai, sur tour 3, ça peut le faire. Mais il restera devant, je pense. Donc à partir du moment où Milouz, il reste devant... Bon vous voyez, vous, typiquement, on n'aurait pas battu ça. Donc... Euh, est-ce voilà. que tu vas taverne 4 Alors ça c'est uniquement euh, en opportuniste que je fais ça. Donc si la taverne 3 est dégueu, oui. Si elle est pas dégueu, non. On considère qu'elle est dégueu. En vrai un peu. hein. <rire> En vrai ouais, un peu là. Hein. Un peu beaucoup même. Hein. Alors go t 4 là. Alors ouais la taverne est infâme. Bon on sait. Ça fait chier d'avoir pris Miloso. on a pris combien de PV là Ah euh, 8, 4 et 8 là Ouf, Ça fait mal. Hein. En plus, Toky elle peut nous mettre quand même pas mal de dégâts si elle va chercher des 4 aussi. Donc là ça on peut vraiment être dans une game où on turbo top 8 sans jouer. Parce qu'on a pris milous into Toki. Oui, c'est vrai, on n'est pas pressé d'avoir le buddy, tout à fait. C'est ça qui est intéressant. Le grid de fou. ah bah, C'est intéressant ce que tu dis, le grid de fou. Tu considères que là, Up est un grid. Moi, je considère que acheter est un grid. Parce que si t'achètes, ça veut dire que tu imagines que tu vas gagner le combat avec ce board. Et que donc, vu que tu vas en vrai perdre le combat, que le combat d'après, tu es obligé de le gagner. Donc acheter était méga greedy ici, pour le coup. Ça c'est important à comprendre, hein. c'est une des clés du jeu d'ailleurs. C'est plus greedy d'acheter des mauvaises cartes, que de ne pas les acheter, que de up. Bon ça c'est pas mal. Bon le board n'est pas dingo. Le board n'est point dingo. Je ne vois pas l'amalgame pour booster Hydre. Je vais la garder pour le moment. Je crois que je veux garder un maximum de pièces. Mais c'était jouable. Hein. J pas envie de en fait j'avais pas envie de perdre de pièces ici. Mais on aurait pu, le faire aurait pas été choquant. L'hydre elle peut, elle peut faire gagner, hein. une hydre de 4 sur un tour 5 ça tue beaucoup de cartes. Hein. Ah dommage. Ah c'est pas de pot. Dommage. C'est pas mal ça, avec le pouvoir. Après on peut juste faire ça. La chance est de mon côté lui qui toute la Là c'est intéressant En vrai c'est un pirate lui en vrai je peux Oh ça c'est un peu grave. Non, on va faire ça. Ouais, là, c'est intéressant. Bon, les drills, ça ne sert à rien. Là, c'est intéressant. T'aurais mis la boule sur l'île, t'aurais gagné. Bien sûr, mais bon. Parce que ça a du sens d'écrire ça, tu crois Est-ce qu'on le fait au tour d'après Tour 7 ouais, Les adversaires ils commencent à avoir des trucs hein. Je pense qu'il y a moyen hein. Franchement je pense qu'il y a moyen Il n'y a pas encore de trip chez mes adversaires quand même Si hein. j'avais vendu la boule pour l'hydre bah j'aurais pas eu une boule avec double Peggy Contre argument, bim Vos serviteurs ont vraiment tout donné On va virer ça avant Ah trop fort Je vais attendre un tour, je pense. C'est bien ça. Celui-ci ne me plaisait pas non plus. Tenez, voilà une pièce pour le dérangement. J'aurais choisi le maire. Oh non. On va virer euh l'idant. 可可 okay. T'avais bon mis la boule sur Hydre, t'aurais pu booster les pégays entre elles. Ouais mais là t'es en train de me citer un mauvais play. <rire> Ça marche pas là. Ok. Bon, on va le faire maintenant. Hein. Bon, on est à 14, mais on est pas mal. Hein. Vos serviteurs ont vraiment. La quête commence ici. Le sort du monde en dépend. Jouer des serviteurs. J'ai cru qu'il allait remonter le bois, hein, j'ai eu peur. Ok. Euh, Je pense que c'est dur de jouer avec Bran. Parce que il n'y a pas de murloc dans le lobby. Je pense que je vais plutôt jouer avec Kalégos, mais en même temps que Bran, brand ça marche bien ensemble. Je me dis que j'ai envie d'avancer dans mon deuxième Cire d'Enfer. Essayer d'avoir de, un maximum de Kalégos. Donc c'est pour ça que je pense que je vais essayer de me concentrer sur mon buddy ici. C'est un peu bizarre, mais... Ouais, bon euh, l'ardeur seule ça sert à rien, il faudrait la, hum, la Peggy, et euh, et après les pirates entre eux, Pff, bah les pirates entre eux c'est pas mal avec l'ardeur mais c'est quand même assez faible, hein. si on n'a pas Peggy dans tous les cas ça n'existe pas comme compo, donc on va quand même essayer de peut-être se concentrer sur Peggy, on peut recliquer là dessus, on est côté 4, C'est dur à dire là, hein, franchement. C'est un spot qui est chaud, hein. Une de recrues. Je sais pas s'il faut pas le virer mais en même temps Peut-être c'est lui hein Ça c'est gros. Je pense que ce sera trop dur de jouer Kalégos dans cette game. Pour la simple et bonne raison que Kalégos ça marche pour moi. Soit t'as Kalégos doré très tôt. Soit tu joues Kalégos avec Bran. Et donc si tu joues Bran c'est que tu joues Murloc. Et le problème c'est que là il n'y a pas de Murloc. Donc je pense que Kalégos parce qu'il n'y a pas Murloc n'est selon moi pas jouable. Enfin pas avec ce personnage en tout cas. Donc, je pense que là on va faire le pouvoir au prochain tour. Et on va partir plutôt en pirate. Je sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai fait le choix de partir sur pirate ici. Let's go. Bon Continuez sur votre lancer. Ah. Bah, en vrai. euh... Il y a Théotard et tout hein Je me demande si c'est pas trop tard Théotard Mais Je crois que c'est trop tard Théotard Je sais pas ce que je fais là Ça ça sert à rien Ouais, ah, je vais acheter, tant pis. Ouais c'est compliqué là Je pense qu'on est pas mal mais c'est un peu compliqué Je pense qu'elle ouais, va partir elle même même si elle est intéressante le son En fait son défaut c'est qu'elle a taunt Donc elle meurt sur les... En fait je me suis dit Théotard tour 10 c'est bon et en fait, je regarde ici, je me dis, c'est pas bon, on n'est plus que 4. Donc en fait, c'est en même temps tour 10, mais en même temps demi-finale. Donc vous voyez, il y a deux extrêmes ici. Tour 10, Théotard, double Théotard, évidemment. C'est trop fort. Par contre, quand tu es déjà en demi-finale, euh, normalement, tu es censé continuer de booster ce que tu as déjà. Mais en même temps, ce qu'on a déjà, c'est vide. Vous voyez Donc c'est rigolo comme game. c'est lui qui fera toute la différence. bah écoutez c'est pas mal hein. elle était super compliquée cette game mais je pense que j'ai vraiment bien fait il y a des petites erreurs d'optimisation sur le tour précédent et sur certains tours mais l'important dans ce genre de game c'est de savoir où on va est-ce que c'est trop tôt Est-ce que c'est trop tard Est-ce que c'est le bon moment Dans quelle combinaison Quel corps on garde Surtout quand on joue Théotard. Et je pense que c'est pas mal là. Je pense qu'on a bien fait de pas partir en pirate. On n'aurait pas pu. On n'aurait pas eu le temps. Je pense qu'on a bien fait de pas partir en dragon. On n'aurait pas pu. Et je pense que c'est bien de partir euh, sur... Euh... Sur cette compo... Euh... Ouais. Sur cette compo Théotard. crois on aurait jouer la finale. Ouais, finale contre Pirate. Vos serviteurs ont vraiment tout donné. Bah On va chercher un Théotard. Euh, pas un Théotard, un... je pense à un Montyd ou un Leroy, mais en vrai. Euh... <rire> on un Théotard, on prend. Ah non, on est 5, Je suis con. Bah, Leroy. Hein. C'est vrai, on est resté 4 en vrai. On a fait toute la game en 4. Comme quoi ah il est bien, euh, ça c'est sûrement mieux là sur ce combat que... que Théo. En fait ça rajoute une race ce qui est bien et euh, on va essayer vraiment de faire ça. C'est pas mal là, hein, franchement. Ouais, Théotard, c'est. Bah, je pense pas que ce soit sous-estimé. C'était sous-estimé au tout début quand c'est sorti. Mais en vrai, maintenant, euh, c'est vraiment une carte qui crée des belles compos. C'est très difficile, Théotard, parce que voilà, il faut avoir la tempo suffisante pour choisir un peu les races. Là, vous voyez, j'étais vraiment pas mal en tempo. Même si on était à 14, on avait quand même pas mal de board avec le double Peggy. Ce qui nous a permis finalement de. Bah, de jouer, de démarrer avec une blanchette 3-3. Mais Anzo, elle est pas énorme mais bon Boubou mieux sur cheval Euh Ouais Ouais un peu pareil non Parce Il est 43-43 seulement Pas contre pirate je me dis est-ce qu'il faut pas mieux des trucs BAM Il tape plus fort Mais. Et... Je sais pas, je suis pas sûr. En vrai je suis pas sûr Ah zut Oh non. Ah ça va. Franchement, je suis... sincèrement, je suis pas sûr. Nice. C'est un beau top 1, ça. Ouais, sacré game, hein. Ah c'était tendu, hein. Oh la boule, hein la boule magique, c'est la, la boule magique qui nous a carré. Magnifique, ouais elle était belle cette partie, elle était très très très très très belle.